Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'harmonise une mélodie de deux façons différentes. Harmoniser une mélodie, c'est quoi Eh bien, c'est le fait de trouver des accords qui vont accompagner cette mélodie. Donc, je vais le faire de deux façons différentes et tu vas voir que la même mélodie qui peut paraître complètement anodine peut-être harmoniser d'une façon ou d'une autre, grâce à ces deux harmonisations différentes, et eh bien on va ressentir des choses complètement différentes alors que la mélodie est exactement la même. Et une fois que je t'aurai montré quels accords je mets pour pouvoir harmoniser cette mélodie, je t'expliquerai pourquoi ça fonctionne et comment j'ai fait pour trouver les accords qui soutiennent la mélodie. On va faire ça au piano, mais bon évidemment, même si tu n'es pas pianiste, le principe c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc ça va te permettre quoi bah Ça va te permettre le, de prendre une mélodie que tu as écrite euh, par exemple pour un chanteur et de pouvoir accompagner ce chanteur au piano, à la guitare ou à un autre instrument accompagnateur ou simplement d'écrire les accords au-dessus de la mélodie et donner euh, la grille à des instrumentistes accompagnateurs pour qu'ils accompagnent le chant. Alors ça te permet aussi d'analyser euh, des partitions déjà écrites et ça, ça te donne trois avantages. Le premier avantage, c'est que ça te permet de comprendre comment le compositeur a écrit son morceau et donc toi-même tu peux réutiliser cette idée dans tes propres compositions. Le deuxième avantage, c'est que ça te permet d'improviser euh, de manière plus logique, on va dire, sur un morceau parce qu'une fois que tu as compris l'harmonie du morceau, eh bien, ça te donne des idées pour coller ton improvisation à l'ambiance du morceau. Et le troisième avantage, et non des moindres, ça te permet d'apprendre le morceau par cœur beaucoup plus facilement que si simplement tu te contentes de jouer la mélodie, les accords, éventuellement si tu joues du piano par exemple, ou de la guitare, sans comprendre ce que tu fais. Évidemment, je vais te présenter deux harmonisations différentes, étant entendu qu'il y a plein d'autres harmonisations possibles, mais tu vas voir la différence entre les deux. Ok Allez, on fait ça dans quelques secondes au piano. Alors voici la mélodie que je te propose d'harmoniser. On va prendre une mélodie toute simple. La, Sol, Fa, Mi, Mi. Ok, admettons tu as trouvé euh, une chanson et il euh, y a une partie de la chanson qui est La, Sol, Fa, Mi, Mi. Et tu as envie de l'harmoniser, donc de mettre des accords dessus. Alors qu'est-ce que tu peux faire Eh bien par exemple, bon ça sonne, ok Donc qu'est-ce qu'on a comme accord On a La mineur avec La, Do, Mi, La, donc La mineur. Ensuite on a Sol majeur, Sol, Si, Ré, Sol. Fa majeur, Fa avec La, Do, Fa et Do majeur, Do avec Sol, Do, Mi et encore Do avec Sol, Do, Mi. OK. Alors, comment j'ai fait pour trouver euh, ces accords bah, Tout simplement, je me suis dit, cette mélodie peut-être en Do majeur, La, Sol, Fa, Mi, Mi. Et donc, en Do majeur, qu'est-ce que j'ai comme accord à ma disposition eh bien j'ai des accords qui contiennent les notes de Do majeur. Donc j'ai quoi ben, J'ai par exemple La mineur, La Do Mi, ça, ça fait partie de Do majeur, j'ai Sol majeur, Sol Si Ré, j'ai Fa majeur, Fa la Do, et j'ai bien sûr Do majeur, Do Mi Sol. Alors c'est pas mal, c'est un petit côté joyeux quand même ou relaxant, hein. à part peut-être le premier accord qui est un peu tristoune parce qu'il est mineur. Donc tu veux très bien accompagner une mélodie avec ça. Hein. Ok, ça marche bien, bon, on va dire ça, c'est une possibilité, mais c'est un peu bateau. Ok, j'ai rien contre les bateaux, mais euh, disons que c'est un peu vidant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de tension et euh, tout ça, c'est très, très consonnant, très bien, mais ça manque peut-être d'un peu d'originalité. Alors pourquoi c'est un peu bateau et pourquoi on pourrait faire beaucoup mieux En fait, ce qui est très important quand on harmonise une mélodie, c'est le rapport entre la basse et la mélodie. Or ici qu'est-ce qu'on a comme mélodie On a LA, SOL, FA, MI, MI, et en basse on a quoi On a LA, SOL, FA, DO, DO. Donc DO MI c'est intéressant parce qu'on a un intervalle de tierce majeur. mais tous les autres intervalles sont des octaves en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a la même note à la basse qu'au chant. Et ça, au niveau de la harmonisation, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Quoi. Donc, même si on rajoute des notes entre la basse et la mélodie, c'est pas ce qu'on fait de plus original. Alors, on va essayer de faire autrement. Alors, on peut trouver une autre ligne de basse. Ça, c'est joli ça. Ba, si bémol, la, do, Alors, je vais t'expliquer tout à l'heure comment j'ai fait pour trouver cette ligne de basse. Mais pour le moment, écoutons la ligne de basse avec la mélodie La, Sol, Fa, Mi, Mi. L'ensemble est très intéressant. Waouh, Ça nous donne une ambiance complètement différente. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme accord là-dessus le premier accord c'est Do 6 9, Do 6 9, et okay, donc Do 6, la 6 c'est là, la 6 la majeure c'est là, la, la 9e c'est Ré. Alors pour l'accord suivant, j'ai pensé à Fa 9, waouh! Donc Fa 9 c'est fondamental, Fa 7e mineur mi bémol, La tierce majeur, sol, neuvième majeur. On peut même jouer fa 7 9 13, c'est-à-dire ajouter la treizième majeur, ce qui ferait ceci. Super son, n'est-ce pas Donc soit fa 9, soit fa 13, donc l'enchaînement des deux, Nous avons quoi? Nous avons si bémol 7 avec la note fa. Waouh! Alors si bémol 7, donc nous avons si bémol la fondamentale, ré la tierce majeure, la bémol la septième mineure et fa la quinte juste. Donc on refait l'enchaînement: do 6 9. Fa 9, Si bémol 7, La 7 bémol 9. Alors, La 7 bémol 9, c'est cet accord-là. Waouh! <rire> Génial ça! Alors, La 7 bémol 9. Donc, La 7, c'est La, Do dièse, Mi, Sol. Donc, fondamentale, tierce majeure, septième mineure quinte juste et la bémol 9 c'est le si bémol qui donne une tension tout à fait intéressante. C'est très tendu quand on joue comme ça mais avec les autres notes ça passe super bien. Ça reste tendu mais c'est vraiment chouette et donc on va déjà enchaîner tout ça, donc Do 6 9, Fa 9, Si bémol 7, la 7 b9 et on termine par ré mineur 9. Alors, yeah. Ça laisse un peu de, de suspension, c'est pas complètement conc conclusif à cause de, de ça, de ce, son, de ce son là de 9e majeur. Alors ré mineur 7, c'est ré, fa, la, do, c'est à dire fondamental, tierce mineur, quinte, juste 7e mineur, et je rajoute la 9e majeure. L ensemble. Ça change de... Pas. Alors maintenant nous allons voir en détail comment j'ai fait pour penser à ces deux harmonisations différentes. Alors voici les deux grilles qui correspondent aux deux harmonisations que nous avons trouvées au piano. On va considérer d'abord la première grille, La mineur, Sol majeur, Fa majeur, Do majeur, Do majeur. Alors en fait, quand on voit cette succession d'accords, il faut comprendre que la tonalité c'est Do. Okay, et nous sommes dans le mode majeur, donc l'accord de Do majeur, c'est le premier degré. Tu connais euh, tes notes de la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, donc les degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'A mineur, c'est le sixième degré, donc qui est naturellement mineur. Le cinquième degré, Sol majeur, le quatrième degré, Fa majeur, et le premier degré, Do majeur. Pourquoi ça s'enchaîne bien tout ça bah, Le degré 6, il a une fonction tonique parce qu'en fait, euh, il ne contient pas le triton et il ne contient pas non plus la sous-dominante. Hein, donc le, le triton, c'est l'intervalle en Do majeur, l'intervalle Fa-Si ou l'intervalle Si-Fa. La sous-dominante, c'est la note Fa. Comme il n'y a ni triton euh, ni la sous-dominante, on dit que c'est un euh, accord de fonction tonique, en fait c'est presque tout le temps interchangeable, c'est-à-dire que La mineur et Do majeur ne diffèrent qu'une seule note. Euh, do majeur c'est Do mi sol et la mineure c'est la Do mi. Donc en fait, euh, tu peux prendre un accord ou un autre, par exemple si tu prends la note La ou la note Sol ou la note Mi ou la note Ré, ben, en fait tu peux prendre soit l'accord de la mineure, soit l'accord de Do majeur. Donc l'idée évidemment ce n'est pas de faire les choses au hasard, c'est simplement de te dire, bah, tiens je veux que ce soit plutôt relaxant, plutôt joyeux, je vais plutôt prendre Do majeur. Là j'aimerais commencer avec une ambiance plutôt triste ou mélancolique et je vais plutôt prendre la mineure. Okay Ensuite, le cinquième degré, bon, ça c'est euh, évidemment un degré qu'on rencontre euh, beaucoup euh, euh, dans une tonalité. Hein, la plupart des, euh, des musiques populaires sont sur le premier et le cinquième degré. Et là, en fait, on a euh, une cadence 4-1, qui est une cadence euh, qu'on appelle plagale, qu'on rencontre beaucoup euh, dans le gospel, et, euh, mais aussi euh, dans le blues. En fait, euh, le 5-4-1, ça c'est... Euh, un enchaînement euh, harmonique assez présent dans le blues. Donc tu vois, euh, mine de rien, on est quand même passé par euh, euh, un accord qui a une fonction tonique autre que le premier degré et par un enchaînement gospel ou blues. Ça c'était donc pour la première grille. Alors pour la seconde grille, ça se complique un peu, mais on va voir ça en détail. Alors donc pour la seconde grille, l'idée c'était de trouver des tensions. Plutôt que de commencer par La mineur, on a commencé par un accord de Do6-9. Euh, en fait, ça c'est le premier degré. Euh, on peut dire c'est le premier degré, d'accord, euh, en do majeur. Et donc euh, le, la sixte c'est la note là et euh, la neuvième, donc la neuvième majeure c'est la note ré. Okay donc on peut dire que c'est un accord. Donc c'est un accord 1 6 9. Ok. Voilà. Bon, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc on peut mettre ça comme ça en chiffres romains 1 6 9. Très bien. Donc c'est un accord de tonique. Après on a quoi On a Fa9. Alors Fa9 c'est quoi En fait Fa on a vu que c'était euh, un accord de la gamme de Do majeur harmonisé. Mais en fait Fa9 ce n'est pas un accord de la gamme de Do majeur harmonisé. On pourrait le, le penser puisque la note Fa à la base, bah oui ça fait partie de la gamme de Do majeur, c'est le la quatrième degré de la gamme. Mais en fait Fa9 c'est quoi En fait on l'écrit Fa9 mais on peut aussi l'écrire Fa7. Avec une neuvième. Donc ça veut dire qu'un accord de Fa9, c'est déjà un accord de Facette. Et un accord de Facette, c'est quoi C'est un accord de dominante, puisqu'il contient le triton. Dans Facette, les notes, c'est Fa, La, Do, Mi bémol. Et donc entre La et Mi bémol, tu as trois tons. Hein, donc c'est ça qu'on appelle le triton. Facette, en fait, c'est donc un accord tendu parce qu'il euh, contient le triton. Et donc sa résolution, c'est quoi Eh bien, c'est euh, l'enchaînement sur un accord qui est situé une carte juste au-dessus ou une quinte juste en-dessous de la corde de septième. Et donc c'est si bémol. Alors en fait, le fait d'avoir ajouté la neuvième, bah, ça donne un côté mélancolique à la corde facette. Et donc sa résolution, c'est si bémol. Donc là en fait, on a un mouvement 5-1. 5-7 on peut dire, 5-7 ou 5-9, 1. Et en fait, normalement, dans une, un enchaînement 5-1, le premier degré, c'est un accord majeur ou majeur 7, ou un accord 6-9. Et là, c'est un accord de septième. Ah ah, étonnant. Donc en fait, c'est un enchaînement fa 7, si bémol 7. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi euh, si bémol 7 et non pas si bémol majeur 7. Pour cela, on va regarder la fin du morceau. Hein, parfois, quand on analyse une grille, on regarde un petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passe avant. La fin du morceau, c'est quoi C'est Ré mineur 9. Donc Ré mineur 9, en fait, c'est un accord de Ré mineur 7 avec une 9e majeure. Donc les notes Ré, Fala, Domi. Cet accord Ré mineur 7 avec une 9e est approché par un accord de dominante. Donc c'est un 5e degré. Bon, ça peut être aussi un quatrième degré, mais traditionnellement, un accord 7e, c'est un accord de 5e, du 5e degré, donc un accord de dominante. Donc en fait, quand on arrive sur Ré mineur 9, eh bien, euh, on est clairement en Ré mineur. C'est-à-dire qu'on a commencé le, le morceau en Do majeur et on le termine en Ré mineur. Et ça, c'est appuyé par la préparation du cinquième degré. Alors c'est un cinquième degré 7, donc il contient le triton. Ici, le triton, c'est Do dièse sol, hein, puisque La 7, c'est La do dièse mi sol. Ré mineur, c'est ré do avec le mi en neuvième. Ce qui est tendu dans l'accord de l'A7, c'est do dièse sol, c'est le triton. Le do dièse, il se détend sur ré, et le sol, il se détend sur fa. Le mi, il est proche de fa, et sol est proche de fa aussi. Donc l'enchaînement, l'A7, ré mineur, est tout à fait naturel. Alors pourquoi la bémol 9, ici La bémol 9, c'est un si bémol. Et ben en fait, c'est aussi une technique d'approche, parce que le si bémol... Donc du coup, on rajoute le si bémol ici. Eh ben, le si bémol, il va approcher la note là. D'accord Il faut savoir qu'en ré mineur, en fait, si on utilise l'accord de la 7 bémol 9, c'est que la gamme de ré mineur qu'on va utiliser, c'est ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do dièse ré. C'est ce qu'on appelle la gamme mineure harmonique. Et le son est génial, hein, tu l'as entendu tout à l'heure au piano. Ok, donc ça veut dire que l'A7b9, c'est le cinquième degré qui prépare mineur 9. Et il y a un truc qu'on fait souvent en composition, c'est qu'un accord de septième peut être préparé lui-même par son propre accord de septième. Alors là, ça se complique peut-être un peu, mais on va voir ça en détail pour clarifier les choses. On a un accord de l'A7. Donc l'A7, les notes, c'est LA, DO, dièse, MI, SOL. Je ne m'occupe pas de, de la bémol 9, on a vu que ça a préparé l'accord suivant. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'infrastructure de l'accord, hein, l'accord de septième. Cette infrastructure en fait elle est basée sur quoi Et bien sur la triade majeure la do dièse mi, c'est-à-dire l'accord de la majeur, la do dièse mi. Et donc si on considère la triade majeure la do dièse mi, on pourrait dire ben, en fait cet accord-là il est contenu dans quelle gamme Il est contenu dans la gamme de la majeure. Donc si j'écris la gamme de la majeure, c'est quoi eh C'est la, si, do, dièse, ré, mi, fa, dièse, sol, dièse, et je vais remettre le la. Quel est son cinquième degré eh bien, Son cinquième degré, la, si, do, dièse, ré, mi, c'est mi. Mi 7, c'est composé de quelle note eh bien, Mi, sol, dièse, si, ré. D'accord donc l'accord de mi7, il prépare la majeure. Donc par extension, on peut dire que l'accord de mi7 prépare l'accord de la7. Donc si on regarde en détail, le triton sol dièse ré, il se résout sur quoi Le sol dièse, il se résout sur le la, et le ré se résout sur le do dièse. Hein, on est à chaque fois à un demi-ton des notes de la majeure. Et là, on a un, un sol. Okay, donc là, en fait, c'est euh, une approximation, on va dire, puisque plutôt que de résoudre pile sur l'ado dièse mi, on résout sur l'ado dièse mi sol. Et donc, l'ado dièse mi sol, comme on l'a vu, il va se résoudre sur Ré mineur. Mais si on regarde la grille, on s'aperçoit que ce n'est pas mi7 qu'on a écrit, mais si bémol 7. Eh bien, en fait, si bémol 7, c'est la substitution tritonique de mi7. Waouh Substitution, alors je vais écrire ça, substitution tritonique. Alors pour comprendre ce qu'est la substitution tritonique, je vais écrire en détail l'accord de Si bémol 7, donc c'est Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Et maintenant comparons ces deux accords, Mi 7 et Si bémol 7, nous avons deux notes en commun, le Ré, d'accord. Et l'autre note en commun c'est quoi? Alors, peut-être que ça saute pas aux yeux. En fait, c'est le sol dièse et le la bémol. Donc théoriquement, ce ne sont pas les mêmes notes, mais ça donne le même son sur la plupart des instruments. Donc ça veut dire qu'en fait, on a deux notes en commun. Et quelles sont ces deux notes Eh bien, dans Mi7, Sol dièse, Ré, c'est un triton. Et dans SI Bémol 7, Ré La bémol, c'est aussi un triton. Donc ça veut dire que ces deux accords partagent le même triton. Et donc, comme ils partagent le même triton, sachant que c'est justement le triton qui donne la caractéristique à l'accord de dominante, eh bien, on va pouvoir les interchanger. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer un accord par un autre. Donc au lieu d'harmoniser notre mélodie avec mi7, on peut le faire avec si bémol 7 si et seulement si, la mélodie correspond évidemment à l'accord. Dans la mélodie, nous avions un Fa. Si on avait mis Mi7 avec le Fa, serait frotté à mort avec le Mi. Alors on peut le faire si on veut avoir une tension très forte, mais bon j'ai jugé qu'on pouvait faire mieux. Eh bien en utilisant Si bémol 7, comme le Fa est dans l'accord, eh bien là ça ne pose plus de problème du tout, c'est parfaitement consonant. Donc ça donne une, une ambiance qui est vraiment intéressante d'avoir le Si bémol 7, euh, au lieu du Mi 7, et en plus, ça colle bien avec la mélodie. D'accord Donc c'est ça le principe de la substitution tritonique. Et ce qui est génial avec ça, c'est que quand on passe ensuite au La 7, bémol 9, eh bien en fait, Si bémol et La, ce sont deux notes qui sont juste à côté, l'une de l'autre. Aussi, quand on passe d'un accord à l'autre, et eh bien en fait, le Ré se transforme en Do dièse, un demi-ton plus bas, le Fa se transforme en Mi, le La bémol en Sol, et le Si bémol, en fait, il se transforme en La, mais on le retrouve également ici. Donc tu vois, c'est génial parce que non seulement on a une substitution tritonique qui colle parfaitement à la mélodie, mais en plus, quand on arrive sur l'accord de La7 bémol 9, et eh bien, on y va euh, par euh, mouvement conjoint. Et on sait qu'en mélodie, les mouvements conjoints, on adore. Voilà, c'est à ça que sert l'analyse harmonique. En fait, on pourrait se dire, bah tiens, j'ai trouvé des accords, je ne sais même pas pourquoi ça, ça fonctionne bien, et on va essayer de comprendre grâce à l'analyse pourquoi ça fonctionne aussi bien, ou faire l'inverse, et moi c'est la démarche que j'ai eue quand j'ai voulu harmoniser cette mélodie, je me suis dit, tiens, si j'utilisais cet accord mineur, oh ouais, ça, ça va être la neuvième de l'accord mineur, et puis, euh, je vais le faire précéder par son cinquième degré, puis le, le cinquième degré, du cinquième degré. Oh, et si j'utilisais euh, une substitution tritonique Donc, toi, j'avais tout ça en tête. Et euh, quand j'ai préparé euh, ce cours, euh, je n'ai pas mis deux heures pour euh, trouver les accords. Ça s'est fait assez rapidement, en quelques secondes. Voilà, voilà. Est-ce que tu as apprécié ce cours Oui Alors, clique sur le pouce en l'air. Écris-moi un petit commentaire euh, sous la vidéo si tu as des questions à, à me poser, peut-être qu'il y a des parties où oulala, ça a été un peu difficile pour toi, si tu t'es retrouvé un peu largué, n'hésite pas à me poser des questions, je réponds à tout euh, gratuitement. Si tu as des mélodies à me proposer, tu ne sais pas comment les harmoniser, eh bien, euh, profite également de la zone de commentaires sous la vidéo pour me proposer des mélodies à harmoniser et je te proposerai dans les prochains cours des harmonisations possibles de ta mélodie. Si tu veux être tenu au courant euh, des prochaines vidéos, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. En fait, en cliquant sur la cloche de notification, tu reçois un email avec la vignette euh, de la vidéo et la description euh, en dessous. Ce qui fait que si euh, cette vidéo ne t'intéresse pas, bah, tout simplement tu supprimes ton email. Et si ça t'intéresse, tu cliques directement sur l'image, ça te redirige directement sur YouTube, et tu peux profiter de ton cours offert. Voilà, ça te fait gagner du temps, ok Allez, allez, euh, bonne semaine, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin, et bien évidemment, bonne musique